Chapitre 35. 1. Ensuite je me dirigeais du côté sud, vers les confins de la terre. Il y avait là également trois portes, par où s'échappaient la rosée, la pluie et le vent. 2. Puis je me dirigeais vers l'ouest, aux confins de la terre où je vis trois portes du ciel tournées du côté de l'ouest et dont l'ouverture était plus petite. Par ces petites portes sortaient des étoiles du ciel, qui suivaient leur route invariable vers l'occident, et cette route brillante était visible en tout temps.